Nathalie, tu as fait une découverte artistique cette année, est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, c'était en juillet dernier, c'était cet été sur les bords de Loire à la Guinguette, où j'allais euh, tout simplement prendre un verre et puis en fait il y avait un, un groupe qui se mettait en place pour danser, et c'était sur le thème de, de l'équateur. Donc on a resté, on a regardé, et euh, au fur et à mesure euh, que j'assiste à, à ce spectacle, je vois euh, tout simplement une, une musique qui me plaît beaucoup, avec des danseurs qui font une chorégraphie qui est très simple et très joviale, enfin, très, pleine de joie, pleine de vie. Et à la fin, j'aime tellement ce que je viens de voir je cherche à rencontrer les créateurs de cette chorégraphie pour savoir s'il est possible d'aller danser avec eux dans le cadre d'une autre présentation. Mmh. D'accord. Ouais. Et c'est à ce moment-là que euh, je rencontre euh, le chorégraphe a mis en place cette chorégraphie et qui m'explique qu'en fait elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Quito qui se situe en Équateur. Ils se sont rencontrés là-bas en Équateur l'année dernière et ils ont utilisé une musique traditionnelle d'Équateur en y ajoutant un texte de culture typique française et après ça, ils ont créé le, les mouvements de danse. La première fois qu'ils l'ont joué, c'était dans le cadre d'un festival culturel à Quito. Et après, quand ils sont venus en France, ils l'ont euh, présenté, en fait, euh, dans la rue. Ça s'appelle un flash mob, dans ces cas-là. Et, euh, et en fait, je venais d'assister au premier flash mob que je pouvais voir euh, à Tours. De danza Ecuador. De danza Ecuador, exactement. Ouais. Après quoi, euh, j'ai demandé au chorégraphe s'il était euh, possible de l'apprendre, et il me dit bah, :« Je ne sais pas, je ne sais pas quand on fera d'autres présentations. » Donc, euh, du coup, je lui ai, je lui ai demandé de, de voir s'il était possible de faire un tutoriel pour pouvoir apprendre les pas. Et puis pour pouvoir en même temps le diffuser dans mon entourage ou partout où les personnes avaient envie d'apprendre ses pas aussi. Et donc c'est là qu'on a on a monté cette vidéo qu'on a mis sur YouTube, sachant qu'il y a aussi le clip qui a été créé par le directeur de la compagnie et qui est aussi visible sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a plu si tu peux résumer Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet Ce qui m'a plu et ce que j'ai appris, c'est que en fait, euh, cet échange avec euh, l'Équateur, c'était quelque chose, euh, euh, comment dire, d'assez euh, rare pour nous Français. Alors que les Équatoriens ont une grande euh, attirance pour la culture française. Et moi, en fait, autour de moi, j'ai très peu entendu parler de l'Équateur. On ne connaît pas autant. En tout cas, je ne connais pas autant la culture équatorienne mmh. que les Équatoriens connaissent la nôtre. Oui. Ils savent plein de choses sur la France et mmh. ils ont une admiration pour la culture française qui, à mon avis, est bien au-delà de nous ce qu'on peut connaître d'eux. Donc ça donne très envie de découvrir l'équateur. Très bien, et bien merci beaucoup Nathalie, pour ce Parfait. témoignage. Merci.